C'est assez étonnant mais très stimulant en fait. Euh, c'est la première fois que je fais un shooting photo et c'est très sympa. <rire> je stress. Hein. Ah oui, je suis euh, pressé de voir euh, ce que ça yes. va donner. On lance la première campagne marque employeur de talent. On a fait un casting en interne et on a invité nos collaborateurs à participer. On en a sélectionné neuf qui vont venir tout au long de la journée pour faire différents tableaux. Ce premier tableau est quand même assez exceptionnel puisqu'on a fait venir trois joueurs du Stade français, notre partenaire. Et donc du coup, c'était une surprise pour le collaborateur Jean-Baptiste qui est là. Hyper stimulant d'avoir cet environnement créatif et d'être vraiment le centre de l'attention, mais on ne s'en rend pas compte quand on est en hauteur. Donc c'est super chouette. On a choisi parmi la quarantaine de collaborateurs qui ont participé pour représenter la diversité du groupe, donc les différentes entités, respecter la parité, la seniorité et également une présence en région et à l'international. Donc ça, c'était vraiment euh, l'opportunité de faire quelque chose que euh, je pense qu'on ne fera jamais. Ça correspond bien à l'état d'esprit, à l'ambiance chez talents. Ah, le petit secret ah oui, c'est qu'on scotche les ballons dans les mains pour qu'ils tiennent un peu mieux, sinon ça tient. Le but de la campagne marque Employer qu'on est en train de réaliser aujourd'hui, c'est de mettre en avant nos collaborateurs et de donner envie à d'autres de nous rejoindre. On trouvait ça important d'associer nos collaborateurs à cette campagne de manière à ce qu'ils montrent et qu'ils démontrent et qu'il soit quelque part la preuve du discours qu'on avance aujourd'hui qui est que le terrain de jeu finalement n'est rien sans les joueurs. Le principe c'est de devenir des jongleurs professionnels et avec des ballons comme ça c'est pas évident. Le talent, moi ça fait plus de dix ans que j'y suis, c'est une voie dans laquelle je m'éclate donc ça m'a semblé logique en tout cas de poser ma candidature. La principale qualité c'est qu'on nous laisse faire ce qu'on veut à partir du moment où ça va dans le sens de l'histoire. On prend des risques tous les jours chez toi. C'est un métier de cascadeur au quotidien. Je pense que c'était l'envie de justement de s'auto-challenger à faire des choses qui sont complètement différentes du quotidien. C'est pas facile d'être dans la peau d'un modèle et puis d'être un acteur aussi parce que c'est vrai que bah, ne fait pas ça au quotidien mais c'était une très très belle expérience. Ils sont beaux nos talents, ils sont, ils sont lumineux, ils sont rayonnants, ils se sont prêtés à l'exercice de façon extrêmement spontanée et joyeuse. Et cette campagne nous permet aussi d'améliorer notre notoriété, de nous faire connaître auprès de futurs collaborateurs qui aimeraient rejoindre une entreprise aussi dynamique que talent.